Bienvenue à la pierre Saint-Martin, en vallée de tous La pierre Saint-Martin, la station la plus occidentale du massif pyrénéen. Donc nous vous accueillons pour la quatrième édition des signes d'Aquitaine. Il s'agit pour nous, sur ces deux jours, de décliner, de mettre en œuvre une partition fédérale autour de deux objectifs. Le premier étant la promotion des activités de montagne, le deuxième la formation. Donc Ici, euh, nous allons avoir l'atelier DVA, donc qui veut dire détecteur de victimes d'avalanches. Euh, on va présenter donc à notre public aujourd'hui euh, ce que c'est que euh, le détecteur de victimes d'avalanche. On va leur faire une petite présentation euh, technique. Ensuite, euh, à quoi ça sert, comment on l'utilise, euh, dans quel cadre, et après on fera une, une petite euh, mise en pratique où on enterrera euh, des appareils sous la neige et les gens euh, pourront euh, vraiment euh, les manipuler et apprendre à s'en servir, mais de manière euh, simple, on va dire. Hein. Quand on met cet appareil, on le met vraiment une voire deux couches de vêtements. Une fois qu'on aura plus ou moins repéré l'endroit où on a la personne dans ce lit on déterminera sa position exacte grâce à la sonde. L'objectif de cet atelier est d'acquérir de, de premières notions d'orientation et on va d'abord euh, chercher à repérer les éléments caractéristiques sur le terrain et de les reconnaître sur la carte. Avec David, on va proposer aux gens de découvrir un petit peu euh, toute la palette de sensations qu'on peut avoir avec des chaussures sur une neige dure parce que la neige aujourd'hui elle est dure c'est des conditions qu'on peut retrouver euh, à peu près toute l'année c'est à dire euh, même l'été, un événement dur, comment on fait pour le traverser donc on va proposer aux gens des choses très simples c'est à dire euh, sous forme de jeu euh, pouvoir progresser à la montée comme à la descente Alors là, tu peux y aller ah <rire> euh, Traverser, euh, monter en courant, descendre en courant pouvoir s'arrêter quand on veut jusqu'à euh, progresser à peu près sur une zone pas très haute afin de pouvoir euh, se familiariser avec la pente et être capable d'identifier une pente euh, qui pourrait être dangereuse. Dangereuse, ça veut dire qu'on pas, ne pourrait pas tenir dessus sans un piolet ou sans des crampons. Quel atelier on a préféré à Mandinia ah, euh, Le fond de sac était très rigolo. Le fond de sac on a bien rigolé. <rire> et après le avec les gendarmes. Avec oui, c'est ouais, intéressant. Intéressant. Et euh, ouais, le fond de sac, on a bien Nous, notre atelier consiste à démontrer aux gens ce qu'est un fond de sac. Donc, un fond de sac, évidemment, c'est pas seulement leur montrer le fond du sac, c'est-à-dire les, les, les, les matières de première nécessité et les matières qui peuvent être utiles en cas de changement de temps ou en cas de secours. Aussi, euh, on serait, il serait utile de rappeler les premiers gestes de secours en montagne. Euh, déjà, savoir euh, se situer, euh, savoir alerter et euh, savoir euh, secourir en des gestes très élémentaires en, dans un premier temps. Donc, Concernant euh, l'objectif de formation, nous avons trois axes euh, prioritaires. Le premier est de mettre en cohérence euh, des stages d'initiateurs avec cette manifestation afin de permettre aux stagiaires d'encadrer des participants. Le deuxième point concerne... Euh, le parcours de formation personnelle, notamment pour des initiateurs SAE qui viennent ici pour s'aguerrir à certaines techniques d'alpinisme, pour passer finalement d'une pratique en SAE à l'alpinisme. L'atelier escalade, donc on a plusieurs voies qui sont équipées en moulinette pour découvrir l'escalade en grosses chaussures traditionnelles, on va dire. On a une voie qui est équipée en terrain d'aventure et on a un atelier de dry-tooling pour découvrir le des piolets sur le rocher, malheureusement pas sur la glace puisque la métier aussi prête pas mais essentiellement sur le rocher. Un peu d'appréhension au début mais en fait c'est vraiment très très différent comme grimpe et t'en avais déjà fait Jamais. C'est la première fois avec des, des chaussons de montagne. Le troisième axe concerne la formation continue des cadres, des clubs, à travers l'encadrement des participants au signe d'Aquitaine, qui peuvent, au contact des professionnels de la montagne, parfaire leurs connaissances et leurs compétences en matière d'encadrement de groupe. de la nivologie, les moyens qu'on utilise pour produire des bulletins d'information destinés au grand public, où est-ce qu'ils peuvent y avoir accès, ce, ce qu'ils contiennent, parler un petit peu de l'échelle européenne de risque d'avalanche et puis au travers d'une coupe dans le manteau neigeux montrer des aspects un peu plus pratiques de ce qu'on fait quand, quand on étudie le manteau neigeux. Les cimes d'Aquitaine sont avant tout un véritable travail d'équipe avec une mobilisation importante de l'ensemble des bénévoles. Nous espérons que vous aurez profité pleinement de ces deux jours. Nous vous donnons rendez-vous dans un premier temps pour les cimes d'Aquitaine estivales, le dernier week-end du mois de juin. Et puis, si ces activités vous ont intéressé, vous ont plu, je vous donne rendez-vous sur le site de notre comité régional, sur lequel vous trouverez notamment l'ensemble des activités, des stages que nous proposons sur notre calendrier général des formations.